Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude On est avec Calvin Harris pour ce quatrième épisode de Sons of the Forest, il va me suivre puisque les amis c'est parti direction Notre objectif, le point qui clignote là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est l'endroit où nous étions dans le deuxième épisode Ce qui peut être possible, oui je pense bien donc j'ai dû rater quelque chose à mon avis, je ne sais pas quoi, mais j'ai dû rater quelque chose. Ou alors c'est justement parce qu'il faut la carte magnétique et qu'il continue donc de mettre ce point en évidence, je ne sais pas. En tout cas maintenant qu'on commence à être un petit peu plus à l'aise avec le jeu, d'ailleurs j'ai pris sur moi les amis euh, le, les tortues que j'avais euh, mis à sécher. Parce que du coup elles sont bonnes, je peux les manger crues et j'ai toujours sur moi le poisson. Alors attention parce qu'il peut devenir périmé au fur et à mesure euh, qu'on le garde sur nous trop longtemps. Mais voilà au moins on est tranquille, on a à manger. Euh, on va pouvoir essayer aussi de faire un petit peu De de chasse éventuellement Ça peut toujours être plutôt cool Faut voir euh, On va un petit peu explorer voir ce qu'on a aussi Parce que je dis qu'on va aller vers l'objectif Mais si on peut se trouver Un vrai spot Avec tout ce qu'il faut autour eh. Alors là Ça normalement c'est très sain ça. Ça c'est très sain Alors je suis pas sûr Visiblement, si, mais dans la vraie vie, je crois pas. Hein. Dans la vraie vie, je crois pas parce que c'est de l'eau stagnante. Stagnante, sta, stagnante. Par contre, il y a des totems. Eh, hey, ce forest, mec. Hein. Euh, ouais, je suis. Non, dans la vraie vie, ne faites pas ça. Hein. Très honnêtement, hein, je crois que l'eau stagnante, c'est la pire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raison, mais il me semble que euh, l'eau stagnante, c'est la pire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez toujours autant. D'ailleurs, j'ai dit qu'il est 16h, mais c'est faux, il est 19h. <rire> Je compte sur vous pour le petit like qui fait plaisir. Et encore une fois, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Au bout de ce quatrième épisode, sachez qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Je pense. Je pense. Je préfère aussi vous préciser que je tourne ces 4 premiers épisodes à la suite. Hein. Donc, j'ai pas encore vu vos retours. Mais je pense que vous, vous, vous me connaissez maintenant. Ceux qui me découvrent maintenant, vous le savez. Mais voilà, je, je prends toujours beaucoup d'avance sur ce genre de sortie. Ça m'évite d'être spoilé dès le début. Ça m'évite aussi d'avoir des soucis et d'être en retard. Enfin, bref, plein de choses. Euh, ok, on peut récupérer aussi Lola. Ça c'est des baies bleues. Et c'est très très bon. Je prends dans mon sac. Et c'est bien parce que sur The Forest on avait besoin de crafter une bourse. Donc un petit sac. Et là on n'a pas besoin. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. C'est très sympa ici. Hein ça me plaît. C'est très bruyant. Mais ça me plaît. Bon donc euh, en effet le point vert euh, je commence à reconnaître. Puisque vous voyez le, le grand point d'eau entre la grotte et le point vert, le milieu, c'était là où on était donc. Euh donc, euh, est-ce que vous comprenez ce que je dis Parce que même moi je, je, je, je suis pas sûr de ce que je raconte. Ok, là on a une belle étendue. On pourrait carrément faire une cabane dans les arbres. Alors, j'avoue que comme. On a tous vu les trailers, les bandes annonces et tout Donc en fait ça me stresse parce que je sais que les Les vilains ils peuvent quand même monter aux arbres et nous attraper quoi Donc en fait on est en sécurité à nulle part Littéralement on est en sécurité à nulle part Sauf dans le... Bah, sauf au point vert quoi Ah C'est gênant C'est gênant On m'a même pas vu euh, très bien très bien Bon on en a tué un Je rappelle quand même qu'on a tué un Un des leurs Mais personne n'est au courant Personne nous a vu le faire Bon notre hache est pleine de sang mais ça veut rien dire Et là on a un autre point d'eau On n'était pas encore là et je sens que ça va être Très joli Oh Là on peut boire sans problème de l'eau Messieurs dames il y a des poissons et tout. Non par contre là... Là c'est le spot idéal. Il y a peut-être des vilains autour. Mais c'est le spot idéal. On est à côté de l'objectif. Madame. What Mais c'était... ce escou... Attendez je mon Elle est gentille. Elle. Je vous assure qu'elle est gentille. La tête de WAM elle est gentille. Ah oui. Non non attends attends pardon. J'ai pris le bâton elle a eu peur. Madame, on est carrément ensemble! Madame? Madame? Mais vous avez trois jambes? Ah oui! Ah oui! C'est la, la meuf dans le trailer! Madame? Non, je suis sûr qu'elle est gentille, elle a peur de nous, regardez! Elle a trois jambes! What? Tu m'emmènes où là? Tu m'emmènes où, madame? Madame? Oh, DB. Je sais pas où c'est qu'elle m'emmène. Hola. madame ça va madame ok elle a peur de nous on va pas plus l'embêter par contre on est fatigué donc il va falloir dormir et eh bah ben, vous savez quoi on va se poser du coup désolé madame je reviens vers vous c'est pas contre vous hein. Mais on va se remettre au niveau du plan d'eau parce que cet endroit est parfait on a de la nourriture partout autour on a de l'eau et on est un petit peu couvert en vrai Ici, c'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est fou, madame. Elle, elle, elle, boit, elle boit comme nous. Madame, vous êtes trop mignonne. Pas. Bah, c'est vite dit. hein. Euh... Bon, elle, elle va être gentille avec nous. Hein. Elle, à mon avis, elle, elle a vécu des, des expériences assez terribles. Et c'est lié à, au laboratoire qui est juste à côté. Vous je vous le dis, je préchote. Oh, mec. Bon, et le terrain en plus, il est... est... Alors, c'est mieux les terrains à plat. Mais ce qui est cool, regarder, c'est que si je mets le bâton là On a un petit cocon, mec Oh, on a un petit cocon, là Oh, c'est cool Eh, tu crois que je peux mettre un deuxième bâton Non Incroyable Oh, le cocon, mec Là, on a un cocon hein. Par contre, fais pas genre que tu travailles, euh, Kelvin hein. <rire> Qu'est-ce que je peux te demander de faire Tu pourrais nettoyer autour, mais J'ai pas envie qu'on se fasse remarquer Ramène, fais, fais du feu Supprime l'abri, fais un abri, fais du feu Reste ici, fais une pause Nettoie, prends l'objet Bah tu pourrais ramener euh, du poisson Mais grave, mais attends, mais c'est ultra cheaté Ramène du poisson frérot Et là, on est super bien Mais vraiment, hein Là, on va remettre un étendoir. On va remettre un étendoir. Et je vous assure que là. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est pareil. On va mettre comme ça ici. Alors, il me faut juste des bâtons. Mais c'est pas grave, messieurs, dames. Hop, les bâtons. C'est pas un souci. Là, on en a en masse. D'accord, ça veut pas coopérer Allez Un coup ça suffit, très bien En fait tu récupères qu'un seul bâton par euh, Par arbuste, ah non si il y en a quand même plusieurs Ça me rassure Bon je suis content parce que y a pas que des méchants qui, euh, qui rôdent visiblement Waouh C'est bien comme ça on est bien discret là Ok voilà l'étendoir On va pouvoir placer du coup de nouveau Nos poissons Nos petites viandes Très bien On va pouvoir se faire un petit feu Oh Mais c'est que tu régales C'est que tu régales Hop On va mettre le dernier petit poisson On va se faire un petit feu Non alors je prends toujours le réflexe de faire comme ça Mais il n'y a pas besoin Il nous faut juste un petit bâton que nous n'avons pas <rire> Bon Un bâton Là Là on a des baies je vais les manger Toujours sympa J'en récupère d'autres Et vraiment on est très très bien là Et là il est en train de pêcher quoi Ah ouais il a plein de poissons frère C'est fou C'est fou Les amis je suis heureux Cet épisode est le meilleur Voilà cet, cet épisode est le meilleur de toute la série Jusqu'à présent alors c'était pas exactement ça que je voulais faire. Maintenant oh, non, j'ai pris en main le jeu quoi. Et ça c'est beau. C'est un briquet du futur le truc quand même. En fait c'est de l'électricité je crois. Et là on va pouvoir mettre le poisson. Voilà ouais, c'est bon tu peux arrêter. Arrête arrête arrête. Euh, fais une pause. Voilà. Très bien. Eh bien, messieurs, d'hab, il est quelle heure Il est 16h. Donc, quand on voudra, on pourra dormir parce qu'on est un peu fatigué. Et on pourra boire, manger, se faire plaisir. On va quand même aller guetter l'objectif. Parce que je vous ai dit qu'on allait y aller. Et puis, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Enfin, même si on sait ce que c'est, mais tu m'as compris. Allez, on va dormir, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes prêts Déjà, je sauvegarde. Voilà, et je dors Oh non Vite une arme Oh non On s'est fait réveiller Peut-être une hallucination, qui sait On sait pas hein, ça se trouve c'est dans notre tête Vas-y dors Non non non Non non non non Attendez on a un super spot là Venez pas tout gâcher Ah Ah oui d'accord Ah oui non mais moi je suis fatigué Fous moi la paix toi Dégage Oh il est trop bête Il est trop bête lui mais... Non il vient de se noyer là Ah <rire> euh, Ah ouais viens on le pointe du doigt ce nulos il vient de se noyer! Bon bah, bonne nuit! Hein. Non mais stop, c'est bon, frère! Ah oui, d'accord! Mais non, mais elle est avec nous, elle! Elle est gentille! Ah! Ouais, bon, dégage! Bonjour, madame! Pardon! Madame! Attends, je vais réanimer mon frérot! Non, non, je suis gentil, je suis gentil, regarde Tout va bien Il va où Calvin, là Calvin vient de se barrer hein. Va pas dans le feu Oh Il se passe trop de choses, là Il se passe trop de choses Déjà, j'aimerais un raccourci pour ressortir ma hache Ce serait génial Bon, tu vas dégager, toi, moi je veux dormir, là C'est pas vrai Ok, elle se va Ah Bon, allez ça suffit les conneries là Aïe Bon trois coups ça suffit visiblement hein, pour ça Allez est-ce que je peux dormir S'il te plaît je veux dormir Oh c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Mais moi je vais m'écrouler là hein. Je veux dormir J'insiste Oh c'est pas vrai Bon il est où que je le défonce là le dernier là Kelvin t'es où Mais Calvin il s'est barré Calvin il s'est barré littéralement Oh il y a des tentes là Ok Oh c'est bien plus dégagé Est-ce qu'on peut dormir dans les tentes Vas-y j'essaye Oh yes j'ai réussi à dormir tranquille Oh le vent Oh merde Oh la vache Bon un nouveau jour se lève Oh la vache le vent est... On récupère plein de choses Ah t'es de retour toi Hank vous avez dépensé beaucoup de temps Pour une course de golf Et vous n'avez pas de balles D'accord Donc il y a des balles de, de golf j'ai bien compris. Là on a plein de trucs à récupérer, de la nourriture. Allez, je vais sauvegarder. Et c'est super chouette. Hein. Par contre le vent. Euh, terrible. On va goûter ça. Ça c'est un peu moins cool. Deux bouteilles de vodka. Ça va nous permettre de faire des cocktails molotov, j'imagine. On a du fil. Et on a des nouveaux crafts. Ah, Aliment pour chat flambeau, très bien. Bon j'imagine que. Oh ça c'est chouette ça. Avec du tissu, voilà on peut faire euh, Molotov avec l'alcool. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. C'est où l'alcool C'est là-haut. Hop Et voilà le travail. La cocktail molotov. Boum. Boum. C'est agréable hein, les crafts à faire. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. Et c'est de plus en plus rapide d'ailleurs Ils ont réussi à rendre ça agréable Non franchement c'est un travail de monstre hein. Bon le jour se lève On peut manger On peut boire On est très très bien Et on peut dormir là-haut si jamais Si on peut pas dormir en bas Attendez un petit plongeon Ouais Aïe Je me suis brisé les pieds Bon du coup regardez On mange ça Regardez la barre en bas à droite Enfin les barres Voilà et ça c'est beau Nickel Un bon festin au petit déjeuner Il reste pas des petits poissons là Non dommage On boit Et voilà le travail oh, On est très très bien là Franchement on est très très bien là Ça y est hein. D'ailleurs est-ce que je peux peut-être voilà, le poisson qui reste magnifique. Allez. Voyons voir euh, du coup les amis, le petit point vert là-bas là parce que ça m'intrigue un peu quand même. J'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater quelque chose. Ah, point d'interrogation, on va goûter ça. Ça a pas l'air mauvais. Ouais. C'est même très très bon visiblement. Il bon, y a quelques bugs de sound design. Fallait bien prévoir quelques petits, euh, quelques petits problèmes dans le, enfin voilà, c'est un accès anticipé. Franchement, le, pour le moment, on n'a pas eu accès, à... enfin on n'a pas eu grand bug en hein, vrai, pour le moment. Alors, c'est par ici. Et par contre, il y a du vent de malade. Hein. Et ça, oh, oh, oh j'ai peur, je rentre. Moi, je rentre dans la grotte. Je sais que c'est safe. Bon visiblement c'était bel et bien là qu'on était Donc j'ai dû rater quelque chose Mais je vois pas quoi J'allume la lumière J'ai dû alors peut-être soit alors, Soit j'ai vraiment raté quelque chose Donc maintenant que j'ai compris On va prendre notre temps Ou soit C'est juste pour pas qu'on oublie Qu'on perde cet endroit Je pense que c'est vraiment notre endroit ultime Vu que justement il y a l'imprimante 3D etc D'ailleurs voyons voir ce qu'on pourrait Ce qu'on qu pourrait faire Déjà, mais Oui déjà il y a ces caisses là Qu'on a même pas ouvertes C'est peut-être pour ça d'ailleurs Tout simplement j'avais pas tout fouillé correctement Là j'avais tout fouillé Et vous savez que ce microscop ces microscopes là J'ai exactement le même C'est les microscopes de pour enfants <rire> C'est vrai Alors le masque on l'a Je sais pas encore à quoi ça sert Oh, J'aurais peut-être dû l'essayer avec euh, les, euh, les, les vilains Crochette grappin filet tech. Qu'est-ce que c'est qu'un tech Traîneau, bon ça sert à rien là pour le coup bon, C'est amusant mais voilà, flacon On va faire un filet tech si c'est possible Allez On va voir ce qui va se passer avec le filet tech ben, En fait je pense que c'est un filet qui va nous permettre de, justement de fabriquer des pièges Et euh, je pense que c'est quand même plutôt pas mal Ok Filet tech, ouais en effet on peut crafter du coup des choses avec euh, Où est le filet tech Oh on a mangé là Où est le filet tech C'est pas facile à se retrouver n'empêche dans l'inventaire Faut pas être pressé Faut pas être pressé mais c'est bien fait y a pas de filet tech là hein. Ouvre boîte Oh, oh Mais non Je suis un génie Alors D'accord en fait il n'y a pas de chat, c'est juste si on est dans la merde D'accord euh, Bah j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir <rire> J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir, j'aurais dû me le garder au cas où Bon, il est où le filet là Ah il est là Filet tech, et avec ça on peut faire quoi Alors ça je m'en fous ça On peut faire une armure tech D'accord, avec pile Euh... Fil Chetron Il veut quoi encore Il manque puce électronique et puce électronique Hop, et voilà Et on a une armure que je peux porter. Ah oui, en fait c'est vraiment une seule pièce d'armure. Ah c'est pas ouf non plus quoi. C'est pas ouf non plus mais c'est déjà sympa. Bon a, voilà, on, vous voyez sur mon bras gauche. D'accord, ok, très bien. Bon, au moins, ça m'évitera d'avoir trop mal. Est-ce que je peux encore euh, refaire un filet tech Ok. Ah oui, regardez, 650 millilitres. Il reste de euh, je sais pas quoi. Et on avait récupéré cette fameuse poudre. Euh, dans le deuxième épisode Ok d'accord bon donc euh, faut quand même faire ça euh, Faut faire ça avec bon usage quoi Très bien bon, On va le récupérer on va rien faire de plus -on jamais. On va sauvegarder en fait ici c'est un coin Vraiment safe donc je pense que c'est pour ça Que le point vert continue de clignoter Ici alors dans le doute Je vais quand même refaire un dernier petit tour On rappelle qu'il faut aussi Une carte magnétique pour pouvoir justement Ouvrir la porte qui est sur la droite et du coup j'ai plus peur maintenant, je suis en train de courir et tout Alors que souvenez-vous on n'était pas serein ici Donc là voilà il faudra une carte J'ai cru que je l'avais Du coup là il faudra une carte et on aura fini le jeu Non pas du tout je sais pas A mon avis pas du tout Oh il y a encore des trucs ici On peut pas récupérer ça c'est dommage Là par contre ça me paraît assez curieux cet endroit là Cet éboulement, je pense que eh Une dynamite Ça va pas la tête T'as cru que ça m'avait fait peur, ça Je pense, on n'a pas une dynamite, fusée éclairante. Ah, dommage. Et franchement, une dynamite et euh... et ça repart, je pense. Hein. On peut faire quoi avec des piles Tronçonneuse. Ah oui, non, d'accord. Ok, bon. Ok, ok. Bon bah c'est bon à savoir. C'est très très bon à savoir. Bah écoutez, je profite de rester dans cet endroit safe pour arrêter l'épisode ici même. Je pense que c'est vraiment pas mal. Ok. Là au moins on est tranquille, on est safe Bien, bien comme il faut Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là <rire> Très bizarre Bon les amis j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode Ça a été fructueux Cet épisode c'est l'épisode où on se met bien Au moins on a notre petit camp pour de vrai à boire, à manger On a trouvé une copine Et puis, euh, et puis voilà tout simplement N'oubliez pas le pouce bleu on se fait plein de bisous et, euh, et à demain 19h pour le prochain épisode Et à 16h pour les vidéos classiques Allez ciao tout le monde bon week-end